regardez bien la flamme Alors comme c'est une cloche qui est un peu plus grosse ça dure un tout petit peu plus longtemps euh, plutôt la... Le, qui, qui tourne sur le volant pour basculer le, la poche de poulet pardon pendant que Cécilia donc est, enlève la quenouille et enflamme le gaz dans le boulet. Vous voyez, dès que cette femme s'éteint, très rapide. Alors sur des petites cloches, la coulée est très rapide. Sur le temps qui est en cours de fabrication, au moment où on fera la coulée, ça va durer environ 5 minutes. Toutes les cloches portent un nom.